Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer la différence qu'il y a entre la magie et le mentalisme. C'est-à-dire entre la manipulation physique et la manipulation mentale. Si je voulais retourner une carte secrètement dans un jeu, je pourrais le faire de plusieurs façons. Et pour commencer, je vais utiliser la méthode avec quatre dames, la méthode physique. Mm -hmm. Brigitte, bonjour. bonjour je vais te demander de me nommer, déjà de penser et de me nommer une de ces dames. Oui, c'est y Tu peux le nommer Alors c'est la dame de cœur. Très bien, dame de cœur. Alors ce que je me propose de faire, c'est de retourner secrètement la dame de cœur. Mm -hmm. ça, ça, ça te va Ça me va. Ok. Petit geste magique On y va. Et tu vas pas me croire. Tu m'as dit la dame de La dame de cœur. Non. La carte vient de se retourner. Je le montre dans le paquet. Ça t'a plu, Ça plu Alors là, c'était la, la, la, la méthode physique. Pour ce qui concerne la manipulation mentale, en revanche, là, j'ai utilisé mes pouvoirs mentaux, mm -hmm. c'est-à-dire mes pouvoirs psychiques afin de connaître à l'avance la carte que tu choisirais mentalement. Mm. Et là, dans ce paquet, oui. Pour la démonstration, j'ai retourné une carte à l'avance. D'accord. Si on regarde, une seule carte est retournée. Ma carte. En plus. Incroyable. La dame de cœur. C'était bien ça, la dame de cœur. Oui, oui. Alors, je sais que certaines personnes vont penser que j'ai utilisé la manipulation physique pour retourner sur cette carte. Alors, je vais vous prouver l'impossibilité de ces dires. Car cette carte, figurez-vous, la dame de cœur que tu as choisie est unique. Oui. Et, oui, elle est différente parce qu'elle a un dos différent. J'avoue. Et le plus intrigant dans cette histoire, c'est que les autres cartes sont des chokers. Oh ben, c'est bluffant, je vous assure. Très, très bluffant. Mais je me pose une question qu'est-ce qu'il y a au milieu des dames Justement, mes amis, j'ai une bien meilleure explication à vous offrir. Et si tout ceci n'était pas une illusion. Franchement, bravo. Ah, j'adore, c'est surprenant, c'est incroyable. Merci. Je vous dis à bientôt et le tour de magie que vous avez vu s'appelle Mega Wave du livre Impact by John Bannon. À bientôt. Au revoir.